Moi, là, je vois du monde passer en ligne et toi, on te voit tout le temps, t'es là, tu te donnes du contenu. Moi, je veux savoir, François, justement, en partant, est-ce que t'as eu des personnes qui t'ont aidé? Est-ce que tu as eu des mentors pour partir? Puis est-ce que c'est quelque chose qui est encore important pour toi aujourd'hui de peut-être avoir des gens qui te guident ou qui t'aident? Écoute, euh, très, très bonne question. Euh, oui, ah oui, ah, oui, en fait, j'ai commencé avec euh... Beaucoup de lectures, moi. Des gens comme Anthony Robbins, Jack Kenfield, Ed cartolé Wayne Dyer. Moi, avec le temps, je me suis toujours intéressé à la modélisation de la personne qui enseigne plutôt que les enseignements qui sont en train d'enseigner. Et aujourd'hui, c'est une force énorme que j'ai à l'intérieur de moi. Moi, aujourd'hui, mon mentor par excellence, c'est la nature. Donc, je vais être honnête envers toi dans tout ce que j'ai partagé. Avec le temps, ça, ça m'est arrivé même d'être déçu de certains mentors. Et avec le temps, ben, j'ai commencé à modéliser la nature et me rendre compte que ben, le plus beau modèle de prospérité qui soit, c'est la nature.